Vous l'aurez reconnu Louis dept plus sérieusement, c'est un gag, un gag. C'est très scientifique, on pourrait aujourd'hui dater l'apparition du patriarcat, nous dit ce magazine, histoire, ça m'intéresse, avec Cosette. Moi, je suis euh, Gavroche, ou Rémi sans famille. Mais c'est très scientifique et très reconnu. Juste histoire de parler de date, moins 35 000, Vénus préhistorique, euh, Vulve superstar, éternel mineur, et les amis de la religion, qui ont contribué à tout ça, à exploiter le corps des femmes. Euh. Non, woman, no, try! Non, non, woman! Romano! No. Try! Listen to the music!